C'est un moyen, aussi de, de motiver les gens à ensuite à lâcher prise, on va dire sur la partie sous-titrage. Effectivement, il y a un sous-titrage qui permet à l'individu de pouvoir commencer à apprendre le jeu, le jeu même s'il est à un niveau faible. On une, oui, une autre question, une question de Sébastien, un peu plus large. Euh, qui est Sébastien sur Facebook, hein, qui pense pensez-vous vraiment qu'on puisse se passer d'une immersion dans un pays pour apprendre une langue C'est peut-être un peu plus large. Alors notre produit n'est pas Shiva.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 Très bien. Et la phonétique euh, est très importante et la phonétique et le son est formidable. Très bien. Mais merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Effectivement, si je peux me permettre, de remondir ce que je de dire euh, cet apprenant, qu'effectivement, au niveau des voix, c'est des voix humaines, donc pas ouais, électroniques. Ce sont des vrais acteurs. Donc, avec toute la tonation, toutes les imperfections aussi, hein, la tonation, etc. C'est important, Très bien. Merci beaucoup Martine Dupont. Donc on a vu grâce à nos invités.